Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Et oui, aujourd'hui on est le 15 janvier, donc c'est ma fête, voilà tout simplement, c'est ma fête. Donc je voulais partager avec vous hein, mes dernières trouvailles sur Facebook. Alors est-ce qu'il y a les dernières trouvailles Il y en a qu'une qui est sortie en vrai, et c'est dans le DVD du film La pyramide de lumière, je précise. Après on aura un petit peu de métal game en OCG. Vous allez vous dire. Oui, mais au CG, on s'en fout, patati, patata. Non, ce qui est important, c'est de s'informer sur la meta-game de ce qui sort au Japon. Donc, hop, on va se rétrécir. D'ailleurs, j'ai en profiter pour me recadrer un peu. Voilà. Donc, vous allez voir, Celle-ci, le sorcier of dark magic, enfin le sorcier de la magie des ténèbres, est sorti que dans le film. Euh, Yu-Gi-Oh, la pyramide de lumière, et je ne sais pas s'il est joué. Ensuite, Metaphys, Night, Die Grafer of Horus. Donc c'est le Knight Die Grafer plus Metaphys. Donc, ça, je trouvais la carte tellement belle que je dis, ça serait bête de ne pas faire une vidéo pour mon anniversaire. Enfin, pas pour mon anniversaire, pour ma fête. Donc, elle n'est pas destructible au combat. Voilà. Après, le Knight Daygriffeur. Donc, celle-là, je pense qu'elle est sortie. Le Dragon Ruler Thunder Gargantua. Donc, c'est Dragon Ruler et un monte Dragon, 3200 d'attaque, 3000 de défense avec un, un effet euh, qui est pas mal. Donc, Horus qui est sorti. Hein? Voilà. Après, je, le Rio The Kotetsu. Ça, c'est une carte qui est coupée, bien sûr. Ah, passons à la game. Ça, c'est passons à la game. Vous allez me dire, en OCG, on s'en fout. Nous, c'est du TCG qu'on veut. Et voilà, mais c'est important de se renseigner sur ce que jouent nos amis les japonais. Donc, s'il si y a des japonais qui me regardent euh, konishima, voilà, en sachant qu'il y a 31,6% qui jouent tire la main, normalement, euh, ça devrait baisser un petit peu parce qu'on attend avec impatience la news du mois de janvier parce qu'il me semble que ça va tourner... Ça va, ça va toucher la c'est une espérance. Après 18,9% pré-brigade, donc qui est un deck assez fort. C'est que des decks forts que je parle. Hein. Après, on a le deck Labyrinthe à 7,4%. Le deck Runic à 4,2%. Le deck Dragon Link à 3,2%. Le deck Exo Ex Ex Ex Sister qui a 3,2%. Le deck Punk Bestial, qui a 3,2%. Sprite Ging, Gishki, à 3,2%. Et très Brigade Dyrissuc, 3,2%. Et voyez, là, il y a 22,1%. Ou c'est les autres decks, mais ils n'ont pas voulu mentionner. Voilà. Après, petite pépite, le Dragon Éclair. Le, le Dragon Blanc Éclair. Donc, euh, je vous laisserai mettre pause pour. pour parce que moi, l'anglais, j'y comprends rien. On, on sait que c'est un monstre gémeaux. Un monstre à effet. Donc, voilà. La sorceresse of dark magic. Donc, ça, c'est euh, c'est la magicienne des ténèbres. Euh, enfin, le sorci la sorcière de la magie des ténèbres. Donc, j'ai trouvé la carte plutôt jolie. Donc, je l'ai pris aussi. Dragnia Ruler of the Dragon. C'est 4, 4 Level 7 monsters avec différents attributs. Donc 4600. Et alors, je ne sais pas s'il si, bah, va être sorti. Parce que les Dragons Rulers sont. Enfin, certains sont bannis, certains ne sont pas bannis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, c'est une carte qui pourrait être intéressante à jouer s'il y a le retour des Dragons Rulers tout simplement. Le demonic archer niveau Voilà, donc c'est la même image, sauf que là c'est mon synchro de niveau 12, avec 5000 points d'attaque et 5000 points de défense. Donc là je ne m'amuserai pas à zoomer, parce que c'est écrit en tout petit. Hein? Je ne vais pas m'amuser à zoomer. Donc Bokochi, qui est, qui est comme l'autre, qui est monstre de et Kitachi, qui est un type... Et voilà ce que ça fait, Bokochi, les, les trois monstres qu'on vient de voir, voilà, ça ferait un autre garden de la porte. Alors ma, malheureusement, on n'a pas la puissance. De... Est-ce que si je zoome moins, je ne peux pas bouger Non, ça ferait un autre garden de la porte. Voilà. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se retrouve Samedi prochain pour la récap d'ouverture. Excusez-moi, j'ai l'oreille qui me C'est Les cheveux il va bien fa... il va falloir que je découpe aussi. Voilà. Donc euh, on se retrouve le 21 pour la récap d'ouverture des incroyables défenseurs. Et entre temps, il y aura peut-être le building Gabriel, il y aura peut-être la nouvelle vidéo d'intro, il y aura peut-être la... Peut la nouvelle vidéo du tro. Voilà, je fais comme j'ai envie parce que j'ai du temps. Donc, si vous n'avez pas de vidéo de moi pendant une semaine, c'est normal, je suis tout occupé. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus, je vous souhaite un bon dimanche. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ça, tu sera yu Allez, ciao tout le monde.